Les amis, demain c'est le ramadan, c'est reparti pour un mois les frères, il enfin, va falloir être fort. Bon tu vas voir les meufs en fiat 500 qui vont débarquer toute l'année à twerk, et là elles vont être là, sahar torek, la vie de ma mère. Je vous souhaite à tous pour demain, Rabdan, Juma, un bon mois de ramadan. T'as mis effet, Comment un effet s'il euh, te plaît Comment Un effet, tu sais... Euh... Non, non, j'ai pas mis d'effet, non. Bon, frère. Naturel, ouais ben, c'est une quoi? Ah, hideuse, bien, on verra ah, les ouais, commentaires je... quand oh, on ah, est. Tu sais pas quoi? Ma femme, elle a pris rendez-vous pour faire une radio, <maper> et tu sais ce qu'ils ont dit. <maper> <maper> T'amènes un masque et des gants. Ah. On les trouve trop... Il y a une femme, elle va à la pharmacie, elle dit Madame, vous m'avez vendu un masque Il la merde. Et la pharmacie, elle lui dit Mais madame, comment vous l'avez mis Elle ben, lui dit, comme tous les masques, comme ça, j'ai mis mon nez Ma bouche Elle lui dit, bah, madame, vous puyez peut-être de la bouche <rire> que j'avais énervé certaines personnes par rapport à utiliser de l'eau après les toilettes. Je vous me... Oh, oh j'en ai fait tomber. Bref. J'utilise ça et j'utilise ma, ma main gauche pour nettoyer. Arrête, Après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un salut pour payer les factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Je sais pas vous, mais moi, le confinement, je le vis grave bien. Arrêtez de vous plaindre, c'est rien. Tiktok, Instagram. m'expliquer, il y a des TikTok éclatés qui font 12 000 likes. Moi, je fais un TikTok éclaté, j'ai 2 likes. Et c'est même pas fait exprès. Les gars moches qui trompent. Eh, hey, vous êtes des sorciers. Vous êtes un niveau. Eh hey <rire> Non, vous êtes des sorciers. Vous avez un conseil pour ceux qui sont touchés par le burn-out Moi, je dirais, il faut un exutoire créatif. Il faut une activité dans laquelle qu'on se donne à fond. Et donc Moi, je conseille le cul. Du non, cul du cul. <rire> J'ai pas le temps, nous. J'ai pas le temps, moi. J'appelle. Allô. Écoute, j'arrête pas de penser à toi. Il faut qu'on se voit, Oui ou non. Maintenant, tout de suite. Je peux plus attendre. J'en ai marre d'attendre. C'est quoi ce vie <rire> Ah, mais y a quand même un gars qui m'a sorti. Mais quelle arnaque Et Y en a un autre. Il m'a dit. Mais c'est quelle sorcellerie ça <rire> hey, Les gars, s'il vous plaît, swipez, sortez de là. C'est que pour les Y'a ah, Des Algériens ce soir ouais Ça fait ailleurs. Ouais, ça leur fait plaisir. Et comme ça, on passe une bonne soirée. Quoi, tu vas faire quoi d'abord? Tu peux pas mes muscles? Hum. Mmh. Vous avez essayé de vous débarrasser de moi en bloquant mon compte, et eh ben tos, et eh ben tos, je vais encore publier vos merlets de choix va fan cool. Okay. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on me voit, plus, on, me voit. on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit, on me voit plus. Grosse folle que tu es. Bah je préfère être une grosse folle qu'une grosse pute. <rire> Putain Soraya c'est quoi ça C'est pas des lèvres que tu t'es fait, c'est deux pneus dit et tes deux obus là, tu travailles chez l'actel ou quoi <rire> Coucou surprise Et les gars on est envahi On est envahi par les abeilles Et Il manquait plus que le corvirus maintenant chez FedEx on a des camions d'abeilles Je suis ta nouvelle monitrice auto-école Hmm. J'espère que tu adoreras appuyer sur les champignons. Est-ce que vous savez pourquoi les garçons, quand ils font pipi, se secouent le zizi après Parce que, est-ce que vous avez déjà vu un zizi faire. Je dois être la seule fille au monde que, quand elle a rendez-vous au restaurant avec un garçon, elle se prend à manger avant pour apparaître pour une grosse fois. Mais je suis obligée. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais Mais t'es pas net Mais quoi non, je me suis fait un truc. Non, non, non, arrête ça Baptiste. Euh, on va partir en vacances, on va prendre un avion et là avec le corona, bah il a pas d'avion. Oui, mais un jour on pourra y aller, tu sais quoi, même à la je sais pas, moi on est des arabes. C'est très mignon hein. Mais par contre, déposer la poêle sur la table pour cramer ma nappe, ça devient vite mignon. Moins mignon, pardon. Il y a un mec il est venu agressif et il m'a dit intérêt à me sucer, sinon euh, je te donne pas de gel dans les mains. Pas, je t'en pas bon. euh, il est passé par là, vous voyez. Quoi C'est quoi un combat entre des carottes et des petits pois C'est pas bon. Mais non, c'est un bon duel. Mmh. <rires> En dieu qui okay. En oh, dieu Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est comme quand on travaille chez Apple, on est obligé de dire qu'on a un iPhone, hein Il y a quand même 7 milliards d'êtres humains qui doivent cohabiter sur cette planète. Bon, on est compte, au départ, on était deux sur Terre. On est 7 milliards maintenant. Mais c'est plus Adam et c'est Jackie et Michel. Papa Ouais Je veux que tu saches que je t'aime. Moi aussi. Ta douleur, c'est ma douleur. Moi aussi. Ta maladie, c'est ma maladie. Ok. Arrête. Vas-y, tiens. Un. Deux. Ah je <rire> sais pas si ça vous le fait à vous aussi Mais des fois j'ai l'impression Il y a les fantômes qui mettent leur zizi dans mes oreilles <rire> Arrête Patrick oh <rire> La douche était bonne mon amour <rire> du confinement je vais tellement avoir la dalle je vais sortir la tub à l'air je vais dire bon je fais l'amour à qui <rires> babe oh my god oh my god ah babe salut euh, pour les musulmans et tous ceux qui font le ramadan c'est vendredi le ramadan et ça commence dès le matin faites passer l'info Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Il y a des meufs, elles disent Oui, moi j'ai que des potes mecs, je m'entends mieux avec les mecs D'accord Janine, mais t'as pas besoin de tous te les taper Action Pub Nescafé. <sus assez contanki> <susión> Bonjour, vous faites du stop Ouais. Vous allez où À m'en Je m'en fous Arrête de bouffer et va faire du sport. Ton cul est plus gros que ce frigo. Diona, est-ce que tu es prête à descendre des escaliers euh... <rire> y Vive l'amour Vive l'amour et l'argent à manger Papa Il y a la toilette qui fume Là je n'en peux plus, je, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes vente et terminer mon soir